Bonjour chers amis poissons, merci de me rejoindre, chers signe d'eau, pour ce mois de juin qui vous va bien, puisque euh, les mois d'été, généralement, les poissons sont vraiment en harmonie avec ce mois de juin. Et oui, euh, parce que l'hypersensibilité donc des poissons euh, les rend quand même très, très sensibles à cette période euh, où on a la possibilité justement de pouvoir aller... Euh, se purifier dans des bains d'eau, euh, dans les piscines, à la mer, euh, voilà, d'être vraiment en harmonie avec sa, cette nature. Donc, euh, je vous dis ça aussi parce que votre énergie principale, cher poisson, c'est donc euh, cette belle carte qui euh, est devant nous, donc la carte de l'appréciation. où On apprécie ce que l'on a, on apprécie la vie, on apprécie chaque moment que l'on vit. Et euh, donc, euh, vous êtes plutôt sur quelque chose qui va... Euh, vous accompagner, voilà, cette énergie qui va vous accompagner pendant cette période. C'est une belle énergie où on a un bon moral. Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on a vraiment le moral, euh, on a envie euh, ni de forcément construire quelque chose, ni forcément de, euh, de quitter quelque chose. On est plutôt dans, dans le fait d'apprécier la vie, d'apprécier ce que, ce que l'on possède. On possède pardon. Euh, le tempérament d'ailleurs du, du poisson euh, est vraiment... Euh, plutôt euh, doux euh, empathique euh, et pour le coup ce que je vous propose moi euh, c'est de vous entourer pour euh, ce mois de, de juin cher ami poisson d'une pierre donc qui s'appelle euh, la chrysoprase alors la chrysoprase qu'est ce que c'est c'est une pierre verte donc euh, qui ressemblerait peut-être un peu à celle là vous hein, voyez hein, donc euh, elle est d'une couleur verte euh, la chrysoprate, euh, donc, celle-ci, c'en est pas une, hein, mais euh, j'aurais je, je, je, pu vous la montrer en effet. C'est une pierre qui apporte de la douceur, de l'empathie, donc elle permet à un certain aussi de lâcher prise. Hein. Et c'est une lucidité, lucidité sur soi, sur les situations, donc elle, elle vous donne du recul. Euh, généralement, on, on l'équilibre avec le chakra du cœur, donc c'est le siège de la compassion, celui de la gorge, de la communication, vous voyez. Donc, euh, donc euh, voilà. Ensuite, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre Nous avons donc pour ce mois de juin, donc euh, la porte vers l'amour. Donc avec la porte vers l'amour, qu'est-ce que c'est C'est tout simplement euh, le fait justement euh, d'être prêt à s'ouvrir à l'autre, s'ouvrir aux autres et de lâcher prise sur la situation. Donc là, on vous dit qu'en effet, euh, vous êtes en effet tout à fait prêt euh, ou prête hein, à ouvrir votre cœur euh, au champ des possibles hein, vous pouvez euh, aussi, euh, grâce à la chrysoprase, vous donner du courage. Hein, parce que c'est une pierre de courage. Donc, euh, elle permet de laisser derrière soi ce qui vous pèse, ce qui vous encombre. Hein, euh, donc là, c'est quelque chose qui vous permet de euh, fouille, de d'être un petit peu sur le renouveau plutôt. Hein, donc, euh, cette idée que tout se transforme, hein, que rien ne meurt vraiment. Voilà, on est, on est plutôt là-dessus. Donc, on, on ouvre son cœur, on ouvre sa... Oh là là, on, on ouvre son, son être, son âme aux autres. Et puis là, vous avez en plus le cinquième chakra, donc qui est le chakra de la communication, donc de la gorge, donc de l'expression. Hein, vous, vous allez pouvoir, avec le, euh, le cinquième chakra, alors la gorge, ce qu'on voit ici avec ce chakra, euh, la communication, de la sagesse, de la pensée fluide. Euh, le cinquième, euh, cinquième chakra, c'est aussi le, le plexus solaire. Hein, c'est les émotions, les sentiments... Euh, on est vraiment dans l'ouverture, hein, je vous le disais. Hein. Donc, c'est quelque chose qui va vous permettre de pouvoir euh, aussi extérioriser toutes vos émotions, extérioriser tout ce que vous avez euh, ce que vous avez à dire, de la communication. Mais, mais ça reste fluide. Hein. Pour moi, là, le poisson, vous êtes plutôt euh, dans un bien-être. Enfin, hein, euh, euh, voilà. On, on est plutôt confiant, voilà. On, on se laisse aller, on se laisse aller à communiquer, on... Hum, ouais, on n'a pas peur, on n'a pas peur des qualités qu'on a, des défauts qu'on a, on n'a pas peur de s'exprimer euh, bon. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit On vous dit que de toute façon tout ça va vous permettre quand même d'avoir, grâce à ce côté serein et sereine face à la situation Le calme olympien qui va être le vôtre pour ce mois de juin Va vous permettre quand même d'accéder à cette guérison qui est la vôtre On a tous des guérisons à faire, quelles que soient nos émotions et notre chemin de vie et vous, euh, bah, ce mois de juin va vous permettre justement de franchir une nouvelle étape. Parce que là, vous allez pouvoir accéder de nouveau au bonheur en lâchant prise. Et ça, c'est important. Parce que parfois, pour calmer sa colère aussi, euh, euh, bah, c'est bon de pouvoir euh, lâcher prise pour laisser la place à, au bien-être, hein, au renouveau. Et c'est justement aussi ce que vous allez pouvoir faire avec la chrysoprase. Euh, alors, si vous avez aussi de l'aventurine hein, ou de l'amazonite, ça fait l'affaire. Hein, parce que ce sont des pierres aussi similaires. Euh, c'est très bon aussi Pour le, le développement personnel hein, Tout ce qui est euh, sentiment d'injustice hein, euh, Voilà, donc tout ça pour vous dire Que pour avoir euh, euh, Vraiment confiance en vous euh, bah, Lâchez prise, ça vous permet euh, par, euh, par la suite d'ouvrir Ses portes vers la guérison et de vous donner Justement ces, ces places Et ces éléments nouveaux Alors, un peu de méditation ça fait pas de mal Je vous en parlais tout à l'heure mais on en a là Pour vous c'est vraiment la force tranquille hein, Le poisson, hein. vous êtes plutôt dans un calme olympia ou oh là, un pire, pardon, je vous le disais. Euh, C'est vraiment euh, le calme, la joie. On, est, on, est, on est pas... On n'est pas stressé, quoi. <rire> on n'est pas stressé et on vous invite justement à continuer sur ce chemin-là. Donc, on vous recommande euh, de rester dans cette, cette énergie de douceur et de pouvoir... Euh, continuer peut-être à équilibrer ces chakras, donc avec le chakra du cœur et celui de la gorge, donc à continuer à libérer tout ce que vous avez à libérer pour pouvoir faire preuve de compassion dans votre propre vie. Alors si c'est sentimental, professionnel, financier, là on touche vraiment tous les domaines, c'est vraiment une énergie générale qui balaye ce mois de juin pour vous, et ça va ressortir sur tous vos, vos secteurs de vie. Hein. et bien, voici le voici, le sentimental, parce que je pense que vous allez tellement libérer les choses, cher ami Poisson, euh, que vous allez euh, attirer à vous euh, quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Alors, si c'est un homme, euh, eh bien, c'est quelqu'un qui est plutôt euh, euh, équilibré, donc c'est toujours rassurant de savoir ça, vous allez me dire. <rire> Mais au-delà de ça, c'est quelqu'un qui, euh, qui est déjà ancré, qui est, qui est, qui est, qui est quelqu'un de solide sur qui vous allez pouvoir compter et qui... Euh, euh, quelqu'un de sérieux, quelqu'un qui a envie de bâtir, de construire, c'est quelqu'un qui euh, voilà, qui est très à l'aise avec lui-même, avec les autres, donc socialement c'est quelqu'un qui, qui passe bien, qui est assez lumineux et si c'est vous, messieurs, vous allez pouvoir en effet renvoyer cette image de lumière auprès des vôtres euh, et rayonner autour de vous parce que c'est comme si vous aviez fait, vous savez, un, un parcours dans un temple tibétain et vous en sortez complètement lumineux et nettoyé. Donc, je vais recouvrir avec l'oracle des miroirs et on mettra euh, euh, un petit message de Mademoiselle de Normand. Alors, on nous dit qu'il va y avoir peut-être en effet des discussions. Euh, bah oui, hein, forcément, avec la communication d'hérédité. Donc, euh, peut-être des nettoyages euh, karmiques aussi à faire, hein, des déblocages euh, héréditaires. Donc... Euh, encore une fois, vous avez donc la carte du rêve qui est sortie sur la guérison. Donc, peut-être que vous aviez besoin justement de nettoyer tous ces blocages qui étaient là. En tout cas, vous allez pouvoir avec ce travail, puis je sors le travail en plus. Donc, avec le travail que vous allez pouvoir faire. Donc, le travail n'est pas forcément le travail professionnel. Ça peut être un travail sur soi, un hein, travail psychologique, humain. Hein. Donc, en tout cas, avec le travail pour moi que vous allez faire sur la guérison ici, parce que ça, ça, ça se suit dans ces énergies, vous allez pouvoir avec ce travail... Euh, retrouver la paix à la maison et on vous dit qu'il va y avoir de la chance qui va arriver pour vous. Ça ne me surprend pas parce qu'on l'a vraiment avec cet homme-là. Euh, donc la chance avec un homme. Alors c'est professionnel peut-être, ça peut être sentimental, ça peut être la chance sur vous si vous êtes un homme. En tout cas, il y a des déblocages qui vont amener. Euh, enfin, il y a des déblocages qui vont être amenés suite à cette période d'introspection profonde et ce travail de guérison que vous avez fait. Vous avez fait un super boulot, les poissons. Franchement, bravo! Euh, franchement bravo Je vais aller juste compléter Avec l'oracle de mademoiselle Lenormand Et on va regarder l'oracle de la chance Alors avec mademoiselle Lenormand Pour les poissons Pour les poissons D'ailleurs je crois que c'est la dernière vidéo Pour le mois de juin Vous êtes les derniers Et bien si on en sort deux eh c'est bien On a la clé sur le sentimental On ressort la clé donc vous avez voilà, la clé pour aller euh, chercher, hop, oh, puis vous avez de la chance, la fin des soucis. Et vous avez la femme. Donc là, je peux vous dire que vous avez un très beau tirage. Hein. Donc sur la partie sentimentale, on vous dit qu'il y a une nouvelle, euh, des nouvelles qui vont arriver. Donc ça peut être en effet qu'on vous offre... Euh, euh, bah, euh, euh, peut-être euh, une demande en mariage on vous offre une bague, on vous offre quelque chose euh, si vous êtes un homme, on va peut-être venir vers vous, donc il y a un beau cadeau qui se joue ici, euh, sentimentalement on va peut-être vous annoncer un, un bébé quelque chose, en tout cas il y a la clé pour vous qui, qui est ouverte hein. Euh, vous avez ouvert la clé, vous voyez, hein, parce que la rose, elle est prête hein, et elle est éclose. Donc, vous êtes prêt ou prête à vous lancer dans cette aventure. On vous dit que vous rentrez dans une période de chance. Hein, pour moi, les poissons, sur ce mois de juin, il y a une période de chance qui s'annonce à vous. Et que c'est, euh, ça va peut-être vous causer des soucis parce que vous n'êtes peut-être pas habitué à ce que tout se passe bien. Mais euh, vous vous êtes fait du souci par le passé. Mais en tout cas, vous êtes prêts, voyez, comme cette femme attend. Euh, voilà, euh, elle est libérée, euh, elle est euh, sereine. Vous êtes prêt à justement à aller... Euh, bah oui, hein. vous êtes prêt à aller vers cette nouvelle destinée parce qu'en plus de ça, vous avez le soleil derrière les nuages. Hein. Donc, c'est quelque chose qui se dégage enfin. Donc, c'est la fin du déblocage. Et on, on vous dit que ça va être soudain parce que vous avez le fouet après. Hein. Bah, écoutez, je vais m'arrêter là. Oh là là, j'allais dire, je vais m'arrêter là. Mais vous avez les petits poissons. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment se mettre en, pla en place d'une façon fluide. Et après, vous avez la, là, ici, l'engagement. L'engagement, et c'est quelque chose qui était attendu depuis longtemps. Eh bien, écoutez, s'il y a une demande en mariage, surtout n'hésitez pas <rire> dans vos commentaires, parce que là, franchement, vous avez un beau tirage. Est-ce qu'on a un conseil pour l'oracle de la chance Alors, l'oracle de la chance pour les poissons, que nous dit-on On a quoi comme conseil à vous donner Eh bien, écoutez, restez, restez loyal. C'est ce qu'on vous dit. Restez brillant, restez loyal, restez euh, vous-même. Surtout, euh, restez maître de la situation. Si on vous dit, euh, oui, mais tu vois, ton travail d'introspection ce, ce mois de juin, euh, tu te fais trop, euh, tu t'en fais trop, tu te poses trop de questions, tu t'essayes trop de trouver des solutions. bah écoutez pas les autres, restez maître de votre propre destinée, c'est vous qui avez les clés en main. Pour moi, c'est vous qui avez raison et quoi qu'il arrive, c'est euh, la couronne revient euh, au roi, à la reine, donc au vainqueur, donc c'est vous qui allez être... Euh, euh, le magicien de votre vie, en tout cas, pour ce mois de juin, vous avez des belles nouvelles qui arrivent pour vous. Il n'y a pas de déblocage pour moi, il y a vraiment des libérations pour moi sur ce mois-là. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Euh, N'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse pour voir les prochaines vidéos. Et puis, bah, surtout, prenez bien soin de vous. Et pensez à la chrysoprase. Bisous, bisous. Ciao.